Bonjour, je vais vous montrer ce que vous recevez quand vous commandez un kéfirco. Donc il y a le format 1400 ml et le format 848 ml. Le contenu est exactement le même, euh, en, sauf le, le volume bien sûr. Donc il y a un manuel en français et en anglais. Il y a bien entendu la jarre kéfirco, un petit livret de recettes en français et en anglais. Une grande cuillère qui est bien pratique pour pouvoir touiller ou récupérer euh, un fruit ou les grains. Il y, a, euh, il y a déjà ce double couvercle-là qui va permettre de servir de tamis et euh, de laisser s'aérer tout en laissant fermer ce petit support pour pouvoir presser un citron et euh, ce que j'appelle en anglais ça s'appelle un scrapper c'est comme un essuie glace ça permet de faire en sorte qu'on a du kéfir de lait on peut euh, racler en fait pour faire en sorte que ça coule bien et euh, pour le kéfir de fruits c'est moins utile mais euh, ça marche aussi très bien ce que j'aime vraiment de, du kéfir Co c'est que vous avez vu tout l'emballage il est en papier ou carton, il y a très très peu de plastique, il y a juste le contenu, euh, le, le produit de, du dessus, ça verre super solide et euh, très très durable. Bonne fermentation.